toujours 2008, c'est un moteur essence et le cylindré c'est un litre 2. Litres. Donc la conduite est très légère, en fait la, la, la direction assistée est vraiment excellente. Euh, on a l'impression de, de se manœuvre avec le petit doigt. On a une plume, elle est légère cette voiture et la direction est vraiment très agréable. Le moteur est nerveux, normalement, c'est une boîte à 5 rapports, alors nous allons commencer par l'essayer sur la Speedway, pour euh, se faire une idée de, de la reprise qu'elle a. Autre chose qui est très agréable, si tu veux bien filmer le tableau de bord, c'est effectivement, nous avons aussi un, un, un contour et un, un tachymètre pour la vitesse, oui. et le fait quelque chose de vraiment très agréable et on a une vue directe aussi sur la température du moteur et sur le niveau d'essence donc l'essentiel est là et en plus au milieu, sur le cadran digital on a aussi la, la vitesse qui est rappelée de nouveau je trouve que ça permet de rapidement voir C'est la première fois que je la conduis et je suis très agréablement surpris c'est bien agréable maintenant ouais. euh, à 3000 tours le moteur on l'entend beaucoup plus fort déjà par rapport à la Scénic elle est effectivement un petit peu plus bruyante et par rapport au test de la Clio que nous avons fait euh, la, la semaine passée euh, on trouve effectivement le, le niveau sonore est plus élevé évidente, soit on devra lire le manuel par après. En même temps que moi. En même temps que toi. Et elle est confortable. Ah, les sièges sont bien agréables. Côté conducteur, on sait réglé la hauteur de la scie. dps intégré je pense que au jour d'aujourd'hui toutes les voitures en sont en sont munies je pense c'est fini le bon vieux temps où on voyageait avec des cartes avec un bon navigateur Ouais. L'autre chose intéressante c'est qu'on est assis assez haut au dessus de la route. pas remarqué les sans de caméra. <rire> euh, de l'ai en ah, il aussi. La pédale répond euh, très très vite. Et ça c'est dû aussi parce que la voiture est toute neuve, je suppose. Et T'as un régulateur de vitesse ou pas? Un régulateur de vitesse? Tu veux dire un, un, un cruise control? j'aime bien, c'est le petit volant Et bien, oui c'est vrai mais euh, en termes, il est confortable mais pour être tout à fait objectif je trouve que le, le volant de la Clio est encore plus agréable oui il est peut-être un, un petit peu trop petit Donc le petit aussi maniable qu'un autre mais en termes de position je préférerais avoir les mains un petit peu plus écartées ouais. mais il faut savoir que ceci est la une voiture de qui est utilisée par la compagne de À la caméra d'un recul euh, ça je ne sais pas on va voir si elle s'enclenche moi je ne pense pas on va voir si elle s'enclenche lorsqu'on fait une marche arrière pas de caméra de recul pas de caméra de recul <rire> je peux vous le dire bien, bien vu <rire> t'as été en voiture Elle, Oula. elle a du couple Elle a du couple. Je hein. l'ai déjà manœuvré. T'es venu en voiture Ouais. quelque chose quand je suis j'ai pas une caméra de recul mais il a quand même activé veux veux avec celle-ci voilà nous voilà revenus maintenant on est à l'arrêt on voudrait vous montrer quelques fonctionnalités quelques informations supplémentaires sur la voiture et nous avons remarqué que en fait dans le menu nous avons la possibilité d'aller dans le menu application nous avons des applications pour, concernant le véhicule et nous, avons, nous retrouvons donc l'ordinateur de bord. Ce qui nous affiche, effectivement, finalement la vitesse moyenne qui a été faite avec la voiture qui est de 34 km h la consommation moyenne qui est de 6,5 litres au 100 pour une distance parcourue de 2545 km. Voilà, ça vous donne un peu une idée de, justement, de combien la voiture peut être gourmand en carburant et c'est tout à fait quelque chose de, de moyen et d'habituel hop ok ok je vais remettre la caméra sur mon front j'espère qu'on voit toujours bien j'espère euh, que vous m'entendez bien parce qu'avec cette caméra, il y a un micro. Et on est parti Oui, c'est parti. Ça y est, hop, on enlève le frein à main. On est parti. Et c'est parti. Et là, je ne sais pas si vous avez entendu, mais la voiture se verrouille. Premier mètre qu'on fait. Hop là, hein, mais faux. Si on maintient l'embrayage enfoncé, hop, le moteur redémarre tout de suite. Donc, pour qu'il y Un peu. Elle accélère fort. Comme ça Oui. Hop oh. Frein à main, éteindre le moteur. Ah. Voici